bienvenue à tous dans cette vidéo aujourd'hui on parle de comment incruster une vue par les fenêtres de votre rendu 3d comment incruster la vraie une photo ou la vraie vue qu'il doit y avoir dans votre projet par exemple on va partir de cette scène là euh, j'ai fait un rendu de cette scène je vous le montre tout de suite on va pas perdre de temps à faire le rendu le voilà maintenant on voit que là c'est pas du tout je veux, je veux pas cette vue là je veux la vue réelle celle qu'il y a dans le ce vrai projet puisque ce, ce, cette maison existe Comment est-ce qu'on va faire donc là on va se retrouver euh, confronté à plusieurs problèmes et la solution ça va être d'utiliser la couche alpha je vais vous montrer à quoi ça sert comment l'utiliser euh, comment le paramétrer et surtout euh, je vais vous donner un ou deux points euh, très importants à surveiller parce que si vous ne connaissez pas ces points là bah, vous pouvez vous arracher les cheveux pendant longtemps donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo si vous voulez euh, bah, bien comprendre tout le process pour, pour atteindre ce, le, le résultat avant tout ça, je vous rappelle que dans la description, pour tous ceux qui souhaitent débuter avec et pour SketchUp, il y a une, un lien qui vous permet d'accéder à une formation VRE juste pour les débutants, une formation d'initiation pour comprendre les, le B à du fonctionnement de l'Asset Editor. Euh, C'est là que tout se règle avec VRE. Donc je commence tout de suite. Moi j'ai fait ce rendu là. Je l'ai sauvegardé, je l'ai importé dans Photoshop. Le voilà. Alors on peut utiliser Photoshop moi j'utilise photoshop c'est euh, d'ailleurs une vieille version mais c'est aussi le logiciel qui est le plus utilisé hein. mais si vous en avez un autre concurrent ça marche exactement pareil donc là si je veux incruster la vue alors la vraie vue moi c'est celle ci donc là bah, je vais la ramener dans mon autre projet Hop, Et je vais la redimensionner parce que voilà elle arrive elle, elle est forcément très grosse je la redimensionne mais c'est pas vraiment le souci le souci ça va être de l'incruster alors oui. Déjà que je valide. Voilà. Cette vue-là, il faudrait que je l'incruste ici. Alors pour faire ça, il va déjà falloir que je fasse un trou parce que vous voyez que si je passe ma mon calque d'image derrière, bah lui il disparaît. Hop, il est là. Donc il va falloir que je fasse eh bien, dans mon image, dans mon conduit 3D, un trou. Alors la technique de base ça serait, et je vous dis tout de suite que c'est pas la bonne, hein, ça serait de venir là et puis de, bah de, de, de découper un par un comme ça avec beaucoup de patience les carreaux, hop, et faire des trous. Et là déjà premier problème, eh j'ai un, un espèce de voilage sur lequel il y, y a une transparence, donc ça je vais pas pouvoir découper. Alors je vais pas plus loin, je vous montre tout de suite le problème. Hein. Si je passe mon image derrière et que je viens la bouger et que je veux la mettre là, alors je fais ça grosso modo pour l'instant. On voit qu'ici il bah, y a un vrai souci quoi. Alors je vous parle même pas de la différence de teinte que je vais régler tout de suite. Euh Bon, bon, bon, bon. On va faire comme ça, ça va être plus facile. Je suis juste en train de régler le voilà pour faire un petit peu plus raccord avec l'image pour pas que ça bouchote. Mais là, j'ai bien un souci c'est que j'ai pas la transparence et je vais te confronter un deuxième problème. C'est si je veux venir découper feuille par feuille avec l'outil euh, comme ça là, je, je vais vite devenir fou. En tout cas, moi, je me lancerai pas là-dedans en votre place. Donc, forcément, il y a une autre solution et la solution c'est d'utiliser donc la couche alpha. La couche alpha, c'est qu'est-ce que c'est C'est je vais. Je vais un, un Voilà, un rendu où la couche alpha est gérée, voilà. Là, j'ai une couche alpha, c'est-à-dire une couche de transparence qui détermine où, où sont mes transparences en fait. Alors je vais reprendre le fond qui est là. Et lui je vais le mettre dans mon autre rendu. Autre rendu qui est ici. Voilà. Je vais le mettre ici. Et là, dès que je passe derrière, oh là là miracle. Ça correspond presque tout de suite, alors il faudra régler les perspectives de la photo. Mais tout est automatiquement détouré. Les feuilles, toute la vitre, et ce qui est encore mieux, c'est la transparence du voilage. Alors ça, c'est grâce à la couche alpha. Et comment ça se matérialise dans Vray et comment ça se paramètre, ben, je vais vous montrer tout de suite. Là ici, je vois bien un fond. Mais ce fond, si j'active la couche alpha, là, il y a deux manières de le faire, c'est soit le petit picto blanc ici, ou soit, je déplie ici puis je vois alpha. et eh bien, tout ce qui va être noir n'apparaîtra pas dans le rendu final quand je le sauvegarderai. Alors attention, il faudra le sauvegarder dans un, un, un format spécial, c'est pas en JPEG. Vous voyez, par exemple, il y a des formats comme le JPEG qui ne conservent pas la couche alpha. Par contre, si vous, vous, vous gérez, vous paramétrez le rendu d'une couche alpha comme je l'ai fait ici et que vous sauvegardez dans un format qui est, par exemple, le format PNG, lui il va conserver ces données-là. Et quand vous l'importerez dans Photoshop, eh bien, vous aurez effectivement la couche alpha qui sera respectée. On pourra intégrer directement quelque chose derrière. Alors, comment ça se paramètre cette couche alpha pour avoir Quand je clique là-dessus, si vous n'avez rien paramétré au départ, ce sera tout blanc. On ne verra pas à la fenêtre. Donc, il va falloir dire à quel matériau est, euh, est exclu de la couche alpha et quel matériau n'y est pas. Alors, c'est très simple. Hein, ça paraît compliqué là quand je vous explique tout ça, si vous avez jamais entendu parler de ça. Mais en fait, vous prenez la paille, la pipette, vous allez sur la vitre ici. Vous ouvrez la cet editor donc le matériau vitre il apparaît là et là en fait vous avez le truc qui s'appelle générique avec la possibilité d'étendre les menus un petit peu plus avancés. hop je déplie je viens dans réfraction puisque la réfraction c'est la transparence c'est la, la capacité à la lumière à traverser donc la lumière elle traverse la vitre mais si on veut régler la couche alpha c'est ici donc je descends réfraction et par défaut vous allez dans affect sert c'est-à-dire quels canaux sont affectés par hein, par la transparence, vous êtes juste sur color. Et mais il suffit de faire cliquer gauche et de mettre color plus alpha sur tous les matériaux que vous voulez exclure de la couche alpha. Et un matériau exclu de la couche alpha, je vous remonte, c'est un matériau qui apparaîtra noir. Ok. Donc moi j'ai exclu la vitre et j'ai exclu aussi le voilage ici et j'ai fait pareil hein. je suis venu sur le matériau de base ici j'ai étendu les matériaux en phase de générique j'ai fait matériaux étendu et j'ai mis color plus alpha et ça veut dire que ces deux matériaux à la fois le vert et le voilage sont exclus de la couche alpha ce qui va me permettre lors du rendu d'obtenir ça et qui va me faire gagner un temps fou pour incruster une vue Attention cependant, vous pouvez vous arracher les cheveux pendant très longtemps si, comme moi, vous utilisez régulièrement, hop, je vous montre à l'extérieur un dome light. Ça, cette lumière là, c'est une lumière environ qui, qui simule une lumière d'environnement qu'on fait avec ce picto ici qui est super utile hein, pour faire des rendus. J'aime beaucoup, ça permet d'intégrer des HDRI faci facilement, etc. D'ailleurs, je, je vous invite à regarder la vidéo sur, sur les HDRI si vous ne l'avez pas. Hein, si vous maîtrisez pas encore le truc c'est assez intéressant quand vous ajoutez une lumière de type dome light et bien par défaut elle va être toute blanche elle va apparaître toute blanche dans la couche alpha ce qui fait que vous aurez beau régler vos euh, vos matériaux comme je viens de vous montrer là hein, comme ça en mettant color only euh, enfin color plus alpha ici et bien dans votre rendu la couche alpha ici sera toujours toute blanche n'aurait pas la partie noire parce que par la fenêtre ce que vous voyez c'est le dome light et si le dome light lui n'est pas exclu lui aussi de la couche alpha ça ne marche pas alors je sais ce tuto est un petit peu plus avancé que d'habitude mais on m'en demande aussi des tutos plus avancés donc voilà j'en donne un petit peu pour exclure le dome light de la couche alpha c'est tout simple il faut aller sur l'asset éditeur aller sur les lumières dome light ici et dans les options du dome light je déplie et j'ai la possibilité de le mettre Affect alpha par défaut il est coché c'est à dire que ça affecte la couche alpha donc que ça sera venu blanc donc je décoche affecte alpha et maintenant il n'y a plus de problème alors avant de trouver ça je me suis arraché les cheveux la première fois je pense pendant deux heures alors que voilà c'était juste c'était juste logique donc j'espère je, je, que ça va vous éviter à vous de, de, de vous prendre la tête pendant pendant deux heures comme moi j'ai pu le faire et donc à l'arrivée bah, dans, euh, dans, dans photoshop on a ça par la même occasion, je vais vous montrer qu'on peut facilement une vue comme ça lui donner une perspective en allant sur édition, transformation, perspective, et en essayant au contraire de de reprendre un petit peu la même perspective qu'on peut avoir là. Hop, prendre les lignes de fuite, hein, grosso modo. On voit que là c'est à peu près respecté. Bon, je vais pas plus insister. Je vais réduire. Hop. Hop, alors la perspective est pas bonne du coup on le voit bien là. Transformation, perspective. Voilà et si je passe ça derrière j'y suis presque mais pas tout à fait. voilà grosso modo ce qu'on peut obtenir en assistant en un peu évidemment il faut mettre des petits coups de tampon ici et là et puis on a quelque chose de vraiment très très propre mais là euh, là je vais pas prendre le temps de le faire voilà ce qu'on peut obtenir comme euh, comme rendu euh, d'incrustation de, de vue avec les transparences dans le voilage le découpage des feuilles automatiques et puis euh, bah, tout, tous les éléments qui apparaissent euh, qui apparaissent dans, dans votre vue réelle quoi j'espère que ce tuto euh, assez court mais assez euh, à plus approfondi que d'habitude bah, vous a appris quelque chose vous sera utile et puis euh, si ça vous a plu euh, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air ça m'aidera à faire connaître la chaîne un peu plus vite et puis je vous donne rendez vous très vite dans un nouveau tuto si vous avez des idées ou des demandes n'hésitez pas à le, à le faire dans les dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux à bientôt